Eh bien, on va peut-être passer au, au deuxième topo qui s'intéresse aux euh, patients qui euh, bénéficient d'une scintigraphie euh, osseuse au PYP et qui sont euh, gradés 1 euh, euh, du stade de PEUGINI, présenté par le docteur Jean-Christophe Echer du CHU de Dijon. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. Vous voyez mon diaporama, c'est bon? Oui. Donc, euh, voilà, je vous présente euh, ce papier qui est sorti dans E.S. Ardfeller en février, qui s'est intéressé donc, euh, aux caractéristiques euh, court et long terme euh, des patients qui ont un score 1 de péruginie. Il s'agit bien de scintigraphie osseuse. Et on est bien dans l'amylose, même si ça n'apparaît pas dans le, dans le titre du papier. Alors, l'arrière-plan qui sous-tend cette étude, c'est que on sait bien que après avoir exclu une apathie monoclonale et un faux positif qui serait lié au pouls sanguin par une tomocyntigraphie, la, la spécificité et la valeur prédictive positive d'un grade 2 ou 3 de péruginie atteint pratiquement 100% pour le diagnostic d'amylose TTR. Et Au contraire, un grade 1 ne permet pas d'établir ce diagnostic, et donc on doit aller plus loin et envisager d'autres explorations, et notamment en général une, une biopsie tissulaire. Et comme le font remarquer les auteurs, il y a peu de, de, de données scientifiques sur ce groupe de patients. Et donc, leur, leurs objectifs étaient de, de, de deux types. Le premier, c'était de décrire les caractéristiques baseline, les diagnostics euh, finalement obtenus et le pronostic des patients qui ont un grade 1 de péruginie comparé au grade 2 et 3. Et puis aussi d'évaluer l'évolution. Hein, les, les euh, des, de la clinique d'imagerie chez ces patients. C'est une étude d'une corps consécutive de patients qui étaient adressés pour scintigraphie ou diffusion pour suspicion d'amylose TTR entre 2017 et 2022. Et ils ont exclu les patients qui avaient des scintis négatives grade zéro. Euh, le diagnostic d'amylose TTR était défini par euh, une combinaison de symptômes, de critères échocardiographiques. Une, un grade 2 ou 3 de péruginie et en l'absence de gamme monoclonale ou avec un diagnostic histologique. Ils ont procédé en deux, en deux phases, une première qui était une analyse rétrospective des, des paramètres de base clinique, euh, de euh, l'histoire médicale, l'écho, les paramètres IRM, ils ont comparé les grades 1 versus les grades 2, 3 et puis euh, ils ont fait ensuite une étude de, de long terme euh, mais donc pour cela il fallait que les patients soient vivants avec un recul minimal de deux ans par rapport à la scintigraphie initiale ils ont demandé aux patients de revenir pour une évaluation clinique les biomarqueurs, le CG, l'écho et puis une nouvelle scintigraphie osseuse et puis euh, ceux qui refusaient de, de revenir à la clinique étaient interrogés sur leurs symptômes, sur leurs hospitalisations, et ils ont revu les données de leur dossier médico-électronique. La scintille oliphosphonate était des scintigraphies au pyrophosphate avec une méthodologie classique, une imagerie planaire à 1h et 3h, et, et une tomoscintigraphie avec une évaluation semi-quantitative par le score de Perugini, et puis une évaluation quantitative par le rapport cœur sur poumon contralatéral. Alors, voilà les, les caractéristiques de baseline, il y a eu 132 patients étudiés Alors de façon étonnante, et ça correspond forcément à nos expériences cliniques, mais il y avait une majorité, deux tiers des patients qui avaient un score 1 de péruginie contre un tiers qui avait un score 2 ou 3, ce qui peut faire poser déjà la question, savoir à quel, quel était le degré de suspicion au départ. Alors, chez les patients qui ont un score 1, c'est les patients qui sont plus jeunes, et de façon inhabituelle, on trouve une majorité féminine. Il y a plus de diabétiques. Il n'y a pas de différence, en revanche, avec les autres comorbidités. Il y avait moins de nombre de canal carpien et moins de blocs de branche gauche. Cliniquement, ce n'étaient pas des patients qui étaient tellement différents en termes de classe ny mais sur le plan biologique, les biomarqueurs étaient plus bas, que ce soit pour la troponinité ou le pro-BNP, chez les patients qui avaient un score 1 de péruginie et pour ce qui est des caractéristiques échocardiographiques, eh bien, les patients avec un grade 1 avaient des oreillettes gauche moins dilatées, des épaisseurs myocardiques plus basses, pas de différence en termes de fonction diastolique. Il y a des paramètres de fonction systolique, euh, fraction d'éjection, strain, TAPS, qui étaient meilleurs que les patients en classe en grade 2 ou 3. En ce qui concerne les indications de scintigraphie osseuse, la majorité des patients ont été adressés avec des symptômes d'insuffisance cardiaque ou une hypertrophie ventriculaire gauche, parfois pour une sténose aortique. Mais la seule différence significative, c'est que parmi les patients ayant un score 1, il y avait significativement moins de patients qui avaient une hypertrophie ventriculaire gauche. Pour ce qui est des paramètres IRM, là encore, on retrouve chez les patients avec un score 1, une épaisseur pariétale moindre. Le T1 natif était plus bas chez ces patients-là. Et puis, en ce qui concerne l'étude de, de rehaussement tardif, vous voyez que, comme c'est classique, 90%, la majorité des patients en score 2 et 3 avaient un pattern de type rehaussement sous-endocardique diffus. Alors que chez les patients avec un, un, un score 1, 58% des patients n'avaient aucun rehaussement tardif et 25% avaient un rehaussement tardif de type focal ou patchy. Voilà les courbes de mortalité et donc vous voyez qu'il y a une différence assez frappante en termes de survie en ce qui concerne les patients avec un grade 1 versus un score 2 ou 3 de, de Pérugini. Toujours dans l'étude rétrospective, les patients donc, qui avaient un score 1 hein, de péruginie ont bien sûr eu un bilan diagnostique qui a comporté une recherche de hyamapathie monoclonale, une IRM, mais seulement j'ai 48 des patients, une biopsie endomyocardique, mais alors ça il faut souligner, c'est le faible taux de biopsie endomyocardique, deux patients, et puis 21 qui avaient en fait eu des euh, biopsies de moelle osseuse. Euh, en ce qui concerne le diagnostic final, eh bien, on peut. Euh, se rendre compte que 17% des patients en fait, avaient des gamopathies monoclonales. Les autres diagnostics, c'était euh, calcification sévère-lanomitrale, sténosortique sévère, cardiopathie ischémique, cardiomyopathie hypertrophique, il y avait une amylose A, il y avait des, euh, des fractures de, de, de côte, il y avait une péricardite constructive, mais on peut remarquer qu'aucun des patients avec un score 1 de péruginie ont eu un diagnostic établi final de la transtyrétine alors qu'il y a eu 21% de patients qui sont restés non classés. Et parmi ces patients, 58% ont eu une IRM seulement et qui était normale chez ces patients. Alors, pour l'étude prospective, il y a eu donc un suivi médian de 3,2 ans et on constate qu'il n'y a pas de détérioration, pas de modification avec le temps que ce soit pour les biomarqueurs, l'écho, la scintigraphie osseuse. Un patient qui a eu, les patients qui ont eu une analyse génétique, il y a eu un seul patient qui a été identifié avec une mutation de type VAL 142 ile Et puis, 25 patients, des patients, 25, 25 patients avec un score 1 de péruginie ont eu une nouvelle scintigraphie et aucun n'a aggravé son score à distance. Alors la discussion de ce papier, qui, donc, euh, tel que euh, le, le présentent les auteurs, ils il, euh, il, euh, font remarquer que c'est une étude de vraie vie qui, euh, contrairement aux études habituelles où il y a un biais de sélection avec une forte prévalence d'amylose, de, de, euh, ici c'est une, une étude de vraie vie qui montre que les patients qui ont un score 1, euh, chez les patients qui ont un score 1 de péruginie, une amylose n'est... Trouvé que qu'en présence d'une gammapathie monoclonale et sous la forme d'une amylose AL. Euh, les patients qui ont un score 1, euh, on l'a vu, ont des données qui sont stables avec le temps et ont un meilleur pronostic, et ce qui fait dire que le très faible taux de faux positifs, hein, faux positifs pour un score 1 pour une amylose TTR ne, euh, ne, ne ne surclasse pas le risque de réaliser une biopsie endomyocardique sur chaque patient de ce type. Et donc les auteurs disent que les investigations chez ces patients euh, qui ont un, un score équivoque, ça devrait euh, incorporer une imagerie multimodalité, propose même le PET scan et dosage de transthyretine. Et ils considèrent qu'une biopsie endomyocardique peut être réservée en cas de haute suspicion clinique et évidemment dans les centres qui ont une grande expertise de la biopsie endomyocardique. Alors, les, les limites de cette étude elles existent, hein, bien sûr. Euh, les, les premières sont euh, soulignées par les auteurs eux-mêmes qui disent que dans, dans l'étude, dans la cohorte rétrospective, euh, 43% des patients avec un score 1 de pyruginie n'ont eu ni IRM ni biopsie endomyocardique, ce qui pose quand même un problème. Et ils disent également que la prévalence des. Euh, patients avec euh, amylose euh, héréditaire en Israël et, et, et basse, et que donc ces résultats ne peuvent for pas forcément s'appliquer aux autres pays. Moi, ce que je retiendrai surtout, c'est qu'on se demande bien si on a vraiment éliminé parfaitement les amyloses ATTR chez les patients qui avaient un, un score 1 de péruginie, euh, puisque vous avez vu, 21% des patients sont restés non classés, alors que seulement deux patients ont eu une biopsie endomyocardique. Et puis, en ce qui concerne l'accord la, la prospective, on peut remarquer aussi que seulement un tiers des patients ont été réévalués, ce qui peut limiter le, la, les, la portée de ces résultats. Donc, ce qu'on peut conclure de ce, ce papier qui a le mérite d'exister, qui est tout de même intéressant, c'est que chez les, les patients qui ont une suspicion d'amylose ATTR et qui sont adressés pour scintigraphie osseuse, qui ont un score 1 de péruginie sans euh, gamma galipathie monoclonale, euh, euh, ont des euh, données de baseline qui sont euh, plus bénignes, Ils hein, sont des patients qui sont moins sévères et ils ont une évolution qui est stable et à bon pronostic. Et bien sûr, euh, on pense qu'il va falloir d'autres études prospectives pour mieux définir la, la stratégie optimale chez les patients qui euh, ont un score 1 de, de péruginie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation, qui est très intéressante et qui qui nous rappelle notre pratique quotidienne avec entouré de du, du doute et notamment du doute diagnostique. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça ça reflète bien, à mon avis, nos pratiques, en tout cas la mienne. Euh, à la clinique. Ça, c'est une certitude. Il y a un élément assurant, je trouve, dans cette étude comme remarque, c'est que finalement, ces patients péruginiens et, et les courbes de, de mortalité nous le montrent. Euh, on peut douter et on peut se donner un peu du temps de réflexion et je trouve que c'est vraiment euh, intéressant de l'avoir en tête aussi. C'est-à-dire qu'on a le droit, à mon avis, de, de douter, de tourner un peu autour euh, des choses. Euh, bien sûr, on est interpellé par le faible nombre de biociens endoméocardiques. Vous l'avez bien euh, souligné dans la, dans la présentation. Euh, moi, je me posais euh, euh, plusieurs euh, questions, euh, mais une des premières, euh, quand j'ai vu cette étude, j'ai remarqué qu'effectivement, le traceur, c'était du PYP. Euh, en France, en tout cas dans notre centre, à nous, à, à Lyon, à la clinique de la Sauvegarde, on utilise deux autres traceurs, le DPD, le HMDP. Euh, Est-ce qu'on a… Euh, des informations sur, sur les grades 1 de Péruginie avec ces, ces marqueurs-là euh, ou est-ce qu'il manque de données bon, Je me suis, je suis posé exactement la même question, effectivement. Est-ce que le, le pyrophosphate a des performances peut-être moindres que les traces qu'on a l'habitude plutôt d'utiliser en France et en Europe Le pyrophosphate, c'est le marqueur qui est le plus utilisé aussi aux États-Unis euh, je n'ai pas trouvé de, de données qui, euh, qui disent qu'il euh, y, y a des différences. Je pense que si c'est un, un marqueur osseux qui est, qui est très utilisé euh, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est que probablement il n'y a, a pas vraiment de, de, de différence. Donc, moi, je pense que. Euh, voilà, ça serait peut-être intéressant de, de faire une étude comparative, hein, mais euh, en tout cas, je n'ai pas trouvé de données euh, disant que le pyrophosphate pourrait. Euh, être moins performant que, que la, la chaîne DP ou le DPD. Et dans cette étude, on, on est d'accord que tous les patients ont bénéficié d'une tomographie avec reconsti euh, reconstitution, on est d'accord Alors, il y a quand pas de on... il n'y a pas de choses comme alors, ça. Alors, ce qui, ce qui est dit, c'est qu'ils ont fait les scintigraphies planaires à 1h et 3 heures, et ils ont fait la tomoscintigraphie. Chez les patients qui, qui avaient qui, qui avaient une fixation cardiaque. Euh, après, euh, je pense que je ne sais pas s'ils ont fait la tomosynthégraphie chez tous, mais je pense que euh, si, si, si dès lors qu'il y avait euh, un traceur identifié dans l'air cardiaque, ils ont fait la scintigraphie C'est ce qui est c'est ce qui a été décrit. Écrit. Bon. Mais moi, en tout cas, ça m'intéressait. Je reste un petit peu sur ma faim, finalement. Mais je crois que euh, ce qu'on peut se dire, c'est que le message, hein, c'est qu'on a un score 1 de péruginie. Il faut de toute façon, évidemment, en premier lieu, euh, éliminer une galopatie monoclonale. Euh, et puis, si on n'a pas de galopatie monoclonale, on a quand même, ça nous donne des indices sur le fait que c'est sont des patients qui, sont plutôt, qui ont une évolution qui est plutôt bénigne. Et peut-être qu'on peut... Chez certains patients, notamment âgés, ne pas aller prendre le risque d'une biopsie endomucarnique et puis peut-être répéter la scintigraphie osseuse au bout de six mois ou un an. Par contre, eux, ils n'ont trouvé aucune augmentation aucun, aucune du grade, ce qui n'est pas mon expérience. J'ai eu plusieurs cas de patients qui avaient un grade 1 et qui ont, sont passés à des scores plus élevés plus tard. Ça, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue très récemment avec Olivier Lérez qui quasiment lui disait qu'il aimerait venir à un nouveau, euh, une nouvelle classification plutôt en oui ou non euh, des scintigraphies. Et C'est vrai que c'est un peu là, voilà, le ressenti qu'on a de quand, il, quand une TTR commence à fixer. Probablement que ça commence par un stade 1, mais qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore les, les moyens de les dépister à ce stade-là, ou en tout cas rarement. C'est vrai que c'est un peu euh, étonnant. On a l'information qu'il est, qu est 14 heures, qu'il convient de, de clôturer. Je ne sais pas s'il euh, y a peut-être une dernière question. Non, pas spécialement. Bon, bah, je vous remercie euh, tous les deux de vos, vos présentations euh, sur euh, ce diagnostic d'amylose qu'on voit n'est pas si simple et qui euh, nécessite sans doute qu'on qu réévalue un petit peu les, les pratiques qu'on a et qu'on qu'on soit un peu, plus, euh, un peu plus sensible et qu'on soit sans doute un peu plus large. Euh, je vous remercie euh, tous. prochaine euh, Bibliose, le 11 mai euh, à 13h30. Euh, merci à tous euh, de votre participation et à bientôt. Bonne journée à